Salut les rôlistes et bienvenue à Day 2018 question numéro 19 de la musique qui améliore vos parties. Alors sans hésitation, je vous cite en numéro 1, Maxime Lenoze. Euh, si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir tout de suite, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il produit de la musique d'une qualité et à profusion avec des ambiances de fou, je l'utilise dès que je peux. Ça, euh, ça c'est dit, Maxime Lenoze. allez le voir, ça déchire ce qu'il fait. Euh, D'autre part, sinon pour l'organisation de la musique, euh, bah je prends dans les musiques que j'ai, euh, que j'ai regroupées de différentes sources, euh, et je me sers de mon Media Center sous Cody pour euh, en général euh, produire une playlist euh, juste quelques heures avant la partie, même des fois un quart d'heure avant pendant que les joueurs arrivent, pour, euh, pour avoir une playlist correspondant à la partie que je vais essayer de faire jouer, à l'ambiance que je vais essayer d'amener. Euh, et je n'utilise sinon pas toujours de musique, ça c'est quand même l'élément essentiel quand on parle de musique en partie euh, pour moi c'est pas un absolu, c'est un appui cool euh, quand j'ai le temps de faire une playlist parfaite qui va rouler avec, c'est vrai que c'est super classe c'est ultime, mais c'est pas indispensable pour moi j'ai fait plein de parties sans musique et ça fonctionne aussi, c'est pas grave les joueurs font la musique donc voilà, Maxime Lenoz, euh, Cody pour euh, créer les playlists et, et puis voilà je vous remercie de m'avoir suivi, c'était RPG Day 2018 question numéro 19 je vous dis à demain. Ciao les rôlistes.